Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment multiplier un nombre par 10, 100 ou 1000, ou par un dixième, un centième ou un millième. Des exemples illustreront tous nos propos. Commençons avec une première situation. Multiplier un nombre par 10 revient à donner à chacun de ces chiffres une valeur dix fois plus grande. En particulier, le chiffre des unités devient le chiffre des dizaines. Concrètement, voici ce que cela donne sur un exemple. Calculons 123,45 x 10. Pour cela, utilisons un tableau de numération. Le chiffre des unités est 3. Après la multiplication par 10, il devient le chiffre des dizaines. Dans le même temps, le chiffre des dizaines, 2, devient le chiffre des centaines. Le chiffre des centaines, 1, devient le chiffre des unités de 1000. Le chiffre des dixièmes, 4 devient le chiffre des unités et enfin le chiffre des centièmes 5 devient le chiffre des dixièmes. Après lecture de ce nouveau tableau de numération, on obtient que 123,45 x 10 est égal à 1234,5. Voici une deuxième situation, cherchons à calculer la distance parcourue par un cycliste s'il fait 100 tours d'un circuit long de 1,8 km. La réponse à cette question s'obtient en calculant le produit 1,8 x 100. De la même manière que précédemment, multiplier un nombre par 100 revient à donner à chacun de ces chiffres une valeur 100 fois plus grande. En particulier, le chiffre des unités devient le chiffre des centaines. Reprenons un tableau de numération. Le chiffre des unités est 1. Après multiplication par 100, il devient le chiffre des centaines. Dans le même temps, le chiffre des dixièmes, 8, devient le chiffre des dizaines. Après avoir complété la colonne vide des unités, puis en lisant ce nouveau tableau de numération, on trouve que notre cycliste aura parcouru 180 km. Regardons maintenant une troisième situation et cherchons à calculer le prix à payer en euros pour un lot de 1000 stylos vendus 7 centimes pièce par un grossiste. La réponse à cette question s'obtient en calculant le produit 7 centièmes fois 1000. De la même manière, on peut dire que multiplier un nombre par 1000 revient à donner à chacun de ces chiffres une valeur 1000 fois plus grande. En particulier, le chiffre des unités devient le chiffre des unités de 1000. Nous vous laissons le soin de vérifier le tableau suivant qui permet de donner le prix à payer pour ce lot, à savoir 70 euros. C'est en suivant le même principe que l'on peut énoncer trois autres propriétés pour des produits par un dixième, un centième ou un millième. Par exemple, lisons ensemble la première propriété. Multiplier un nombre par un dixième revient à donner à chacun de ces chiffres une valeur dix fois plus petite. En particulier, le chiffre des unités devient le chiffre des dixièmes. Et voici les deux autres propriétés. Illustrons l'une de ces trois propriétés par un dernier exemple. Quelle est la longueur d'un modèle réduit d'une voiture de 4,50 mètres de long, réalisée à l'échelle 1 centième La réponse à cette question s'obtient en calculant le produit 4,5 fois 1 centième. Avec notre tableau de numération, on peut écrire que le chiffre des unités 4 devient, avec ce produit par 1 centième, le chiffre des centièmes. Dans le même temps, le chiffre des dixièmes, 5, devient le chiffre des millièmes. En complétant les colonnes vides des unités et des dixièmes, on obtient que la longueur du modèle réduit est 0,045 m, c'est-à-dire 4,5 cm. On peut conclure cette vidéo en abordant une dernière idée. Vous avez certainement remarqué dans le dernier exemple qu'il existe une correspondance entre certains produits et des divisions. Effectivement, multiplier un nombre par un dixième revient à le diviser par 10. De la même manière, multiplier un nombre par un centième revient à le diviser par 100. Et enfin, multiplier un nombre par un millième revient à le diviser par 1000. Dans l'exemple précédent, on a bien 4,5 fois un centième qui est égal à 4,5 divisé par 100.